Bonjour, je m'appelle Valérie Bertrand, je suis enseignant-chercheur en psychologie sociale et directrice pédagogique de la licence de psychologie à l'UCLI. Cette licence est en convention avec l'Université de Lyon 2, c'est-à-dire que le diplôme que vous préparez est encadré et reconnu par l'université publique. La licence propose en première année quatre mineurs au choix, mineurs sanitaires et paramédicales, mineurs socio-éducatives, mineurs philosophie et mineure sciences de l'éducation. La première année est à considérer comme une année introductive à la psychologie. L'étudiant s'inscrit dans la mineure de son choix et suit les cours de la majeure de psychologie. Vous avez la possibilité d'effectuer des stages tout au long de votre cursus et en troisième année, partir à l'étranger dans une de nos universités partenaires. Par exemple les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Nord, la Corée du Sud, bien sûr aussi dans les pays européens. Nos atouts résident dans les petits effectifs, notamment dans les travaux dirigés, le suivi individualisé de chaque étudiant, la présence d'une responsable des études et des stages, ainsi qu'au niveau des enseignements, des options professionnalisantes dès la deuxième année, telles que par exemple criminologie, gérontologie, psychosomatique, éthologie. Le livret des études est disponible sur le site de l'UCLI, vous pouvez consulter les différents enseignements et les options que nous proposons. L'UCLI dispose de deux campus modernes équipés en Wi-Fi où vous pouvez trouver deux bibliothèques, une salle de sport et des services de restauration. Après une licence de psychologie, vous pouvez vous orienter vers un master de psychologie afin de devenir psychologue. L'UCLI propose le master de psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent également conventionné avec Lyon 2. Vous pouvez aussi vous orienter vers un master MEF pour devenir enseignant ou vous orienter vers des carrières paramédicales, sanitaires ou sociales. Le dépôt de candidature se fait sur la plateforme Parcoursup. Chaque dossier est étudié par l'équipe de direction. Nous prenons en compte dans notre recrutement les notes de première, terminale, les activités extrascolaires et la lettre de motivation. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter monsieur Inca, directeur adjoint de la formation.